Donc ok, on a tout. L'ordinateur avec le PowerPoint, la clé USB de secours, le parcours pédagogique. Bon, Jean-Philippe, on y va Ben non, on n'y va pas, non. Jean-Philippe, c'est pas votre première formation alors oui, la feste, c'est nouveau, mais vous êtes un formateur hors pair, un professionnel aguerri, on s'est bien préparé. Vous verrez, on va se former en situation de travail. Ça va être génial, ça va renforcer les liens dans l'entreprise. Mais j'ai pas de problème avec la feste. Euh... Mais... Qu'est-ce qui vous met dans un état pareil, alors ben, C'est Bruno. Mais quoi, Bruno eh, Vous le connaissez, Bruno, enfin Julie. Bruno, c'est un électron libre, il est ingérable, imprévisible, Maman, en gros. Mais vous saurez le gérer, et puis on est entre nous. Ah, justement, on a prévu un parcours de formation exigeant. Il ne va pas arrêter de ramener sa science à tout bout de champ. Et moi, j'ai fait ceci, et moi, j'ai fait cela. Non, non, non, non moi, j'ai peur qu'il prenne ça par-dessus la jambe. Vous avez raison, Jean-Philippe. Mais Bruno, c'est quelqu'un qui renforce une équipe, qui marque les esprits, qui fait aussi qu'on passe un bon moment... Voyez-le, plutôt comme un atout. Les gens se souviendront de cette formation aussi un peu grâce à lui. Oui, oui, oui, oui vous avez raison Julie, c'est vrai qu'un peu de folie ça ne fait pas de mal. Je me fais une montagne de tout, mais bien sûr que tout va bien se passer. Nous sommes prêts Cette première affaire va être un succès Il y a quelque chose aujourd'hui, une tournée à thème. Oh non, mais je viens de croiser Bruno, on dirait <rire> qu'il va. Hey Jean-Philippe, t'as vu mon nouveau t-shirt de Metallica Je veux pas y aller. Je vais vous faire un petit café, Jean-Philippe, hein